Bonjour Hubert, bienvenue dans cette Salut. première vidéo euh, pour euh, présenter le marketing digital de à qui sera publié chez e -roll en fin 2023. Voilà absolument septembre si on est dans les temps sinon un petit peu plus tard et on va commencer cette première vidéo très courte pour expliquer euh, pourquoi un livre On va aller de A à Z et on va parler de l'e-mail et des Gen Z, donc on, on, on sera complet. La première question que je vais te poser Yann par rapport à ce livre, c'est la question suivante. La chose la plus importante quand on écrit un livre, euh, bah c'est ne nous, nous en déplaise, ce ne sont pas tellement les auteurs, n'en déplaise à Hérol, ce pas tellement l'éditeur, n'en déplaise à ceux qui sont euh, euh, des universitaires, fans du livre, ce pas tellement la matière et la connaissance. La question et la, le sujet le plus important quand on écrit un livre, c'est pour qui on l'écrit, donc l'audience. Et donc, ouais. si on parlait un petit peu de l'audience, à ton avis, pour qui on écrit ce bouquin, Yann voilà. Alors, Le bouquin, c'est... L'idée derrière ce livre, c'est d'en faire un livre de référence, donc là, la barre est assez haute, chez l'éditeur Erol, à destination des professionnels. Hein. Donc euh, des professionnels d'ailleurs qui sont des professionnels du marketing en général, mais pas que, hein, des professionnels de l'entreprise. Donc on s'adresse ici euh, à des gens qui sont dans l'entreprise, on ne s'adresse pas uniquement à des geeks. Alors les geeks sont les bienvenus, parce que nous on est un peu geeks, hein, donc euh, on ne va pas les exclure, mais on s'adresse à tout le monde on va essayer d'utiliser, d'ailleurs, on y reviendra dans une seconde, euh, un vocabulaire le plus précis possible, le plus clair possible, en essayant de jargonner le moins possible. Donc si je dis hashtag MDAZ, tout de suite c'est du jargon, ça veut simplement dire qu'on va essayer de communiquer sur le livre avec un hashtag MDAZ, marketing digital de A à Z, ou de arrobas à Z. Tu dis les professionnels du marketing, est-ce qu'on peut inclure dans ces professionnels du marketing les Futurs professionnels du marketing, ceux qui sont aujourd'hui en vente, ceux qui sont aujourd'hui en, en, en communication et qui ont envie de migrer ou de venir rejoindre la communauté marketing digitale. Absolument. Ça et, peut puis sur, ça, et surtout, on pense bien entendu aux, aux étudiants, hein, qui sont euh, la plupart du temps nos élèves d'ailleurs. nos voilà. étudiants. Voilà, voilà on, nos étudiants et les autres, tous ceux qui ont besoin euh, de euh, finalement embrasser cette discipline qui est très large. Hein. On y reviendra. Une discipline qui est à la fois complexe, large, euh, et qui touche un peu à tout. Autre autre sujet à, à aborder justement le le champ le champ du livre et le scope du livre. Euh, pour pour revenir sur les audiences, est-ce qu'on s'adresse aussi aux patrons de l'entreprise, aux oui. CIO, aux sûr. dirigeants, aux directeurs financiers pour qu'ils comprennent mieux le marketing digital Bien sûr. Ou on les exclut Non, bien sûr qu'on s'adresse à ces gens-là. On n'a pas voulu reprendre les titres qu'on avait dans l'éditeur dans précédent qui s'appelait À mon boss, mais l'esprit est toujours là. On s'adresse aussi, bien entendu, aux décideurs et, et, et finalement à tous les membres de l'entreprise qui sont partie prenante de ces décisions. Voilà. Alors, euh, voilà pour l'audience, et dans une deuxième vidéo, eh bien, nous expliquerons euh, comment on a écrit ce livre, comment il va s'articuler.